Pour chacun des documents créés, les images sont nécessaires à la compréhension de l'élève et ce, peu importe sa forme. Donc, pour une personne nécessitant le besoin de faire le lien entre le texte et l'image, le moyen de faciliter sa compréhension, c'est d'inclure un titre significatif et même une courte description. Pourquoi ajouter du texte à tout contenu visuel ou sonore qui se trouve dans les documents tout simplement pour permettre aux élèves d'avoir une idée de son contenu lorsque cette dernière sera lue par la synthèse vocale ou par un lecteur d'écran. Une voiture grise passe devant une grosse maison en briques jaune. Comme l'image porte un message visuel la plupart du temps complémentaire au texte, s'assurer qu'elle puisse être comprise prend tout son sens. Un petit pas pour l'inclusion un grand pas pour le plaisir de lire.